Depuis 2012, on est client celle-ci pour un besoin très simple au départ qui était de pouvoir facturer notre premier client. Je suis Guillaume Ertollet, je suis le fondateur de Invox, qui est une agence marketing B2B spécialisée en content marketing, inbound marketing et marketing automation. On a rencontré celle-ci finalement dans des réseaux d'entrepreneurs. Le choix de départ était de ne pas vouloir passer par un Excel ou par un, un outil finalement qu'on n'avait pas pouvoir garder dans la durée. Il y a deux arguments qui nous ont poussé au départ à choisir celle-ci, le fait que ce soit une solution française, et puis l'ergonomie en fait de l'éditeur qui est ultra clair, qui permet assez vite d'avoir des factures qui sont aussi jolies et lisibles pour nos clients. Il y a eu quelques moments dans la... Dans la vie d'Inbox, on s'est posé des questions sur la relation avec l'expert comptable, l'évolution du suivi des temps. Euh, par, par les collaborateurs. Et à chaque fois, on a eu un interlocuteur bah, qui a pris le temps de nous expliquer fonctionnellement comment ça pouvait marcher dans le logiciel, mais aussi nous, nous apporter aussi un peu des bonnes pratiques de ce qu'ils ont pu voir auprès d'autres de, chefs euh, d'entreprise. Alors aujourd'hui, euh, à 35 personnes, euh, on émet un peu plus de 100 factures euh, par mois. Le fait d'avoir un outil euh, qui est efficace euh, nous fait gagner beaucoup de temps. L'avantage de la solution, euh, finalement, c'est que déjà elle évolue. Il y a régulièrement des, euh, des optimisations qui sont faites, euh, même parfois quand on remonte des points ou des envies de développement et puis euh, bah, finalement elle est, elle est modulaire donc euh, quand on va avoir besoin de continuer à grandir, bah, on va pouvoir euh, rajouter des fonctionnalités sans avoir besoin de migrer ce qu'on a pu déjà mettre dans le logiciel. Alors on recommande déjà euh, celle-ci euh, autour de nous, je crois qu'à un moment on a même fait partie du, du programme d'affiliation, on a convaincu euh, autour de nous que, que c'était le bon logiciel à utiliser.